Aucune autre présentation. Déclaration de députés Tonell. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à jean Cormier. Pourquoi? Il, il m'a invité à venir au gala de la semaine dernière et que, que ça s'appelait Simwork Gala. C'est une photo, un oiseau qui représente l'unité pas seulement l'unité en Iranie, en, en Perse, mais également dans toutes les collectivités de ma circonscription et toutes les collectivités que l'on a ici en Ontario. Et on sait tous que c'est une période de fête, festive, pardon. On veut en apprendre davantage, davantage les, les uns des autres, les différents congés et traditions, et faire des amis et partager des souvenirs. L'un des ré récipiendaires qui a reçu un prix, c'est quelqu'un que je connais bien, Marat Il a commencé un ingénieur à pétrochimique en Iran, à Damas, et il a réalisé qu'il serait. Il fait partie de la collectivité iranienne. Il est le président, cofondateur le premier centre iranien au Canada dans ma circonscription. Nous sommes très heureux. Je voudrais le féliciter tous ceux qui ont reçu, les récipiendaires, M. Ahmed, et j'ai hâte de participer à d'autres événements de ce centre iranien. Merci. Député de bramadie go je prends la parole aujourd'hui de parler d'un sujet sérieux, c'est-à-dire le racisme systémique dans la région ou dans le district scolaire de York-Est, la directrice a fait, a tenu des propos homophobes dans les médias sociaux. Les parents se sont plaints. Le conseil scolaire n'a rien fait. La directrice est toujours là et finalement, les parents et les enfants et les élèves ne se sentent pas acceptés à cause de, de ce commentaire islamophobe et homophobe. Les gens de la collectivité noire qui ont fait également l'objet de racisme, en tant que, que membre d'une communauté ethnique, on, devrait, on doit faire preuve de solidarité envers tout et chacun, les districts scolaires doivent avoir des, euh, des endroits sécuritaires. Et cela représente le 100 de l'avenir pour que les districts scolaires comprennent la situation et protègent contre tout. Les gens dans la région de York ne se sentent pas acceptés en sécurité et, et le gouvernement a une responsabilité de s'assurer qu'aucun autre geste de préjudice islamophobes ou autres et faire preuve de leadership dans les écoles pour que les, apports, les élèves puissent apprendre dans un milieu sécuritaire et respecté. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole et de porter l'attention sur un développement dans les récemment le Conseil a... a accepté un projet pour améliorer la santé et le bien-être du lac. Le but comporte trois volets, c'est-à-dire des, des terres humides et qui va servir de traitement des eaux, l'accès aux rives et avec également un pont iconique et relié au sentier, à la plage et à d'autres sentiers et qui est relié à d'autres endroits. Nous voulons améliorer la santé du lac et de la rive, améliorer les activités sportives, améliorer l'aspect esthétique et assurer un avantage social au comté. C'est un, un joli endroit à Port Berry. Je suis très content du travail qui est fait dans ce comté et qui pour améliorer la qualité de, les, de du lac. Merci à Barbara et à son équipe pour l'engagement envers la collectivité et j'apprécie vraiment le travail qu'il fait maintenant, que ce comité fait maintenant et qu'il fera l'avenir. Merci, M. le Président. Le lieu de et le casino de Niagara Falls est un endroit important pour le Canada pour qu'il continue d'être prospère. En fait, le conseil municipal de Niagara Falls a demandé au ministère des Finances, à l'Association des Jeux de l'Ontario d'inclure deux autres casinos et son plan de reventilation. Ils n'ont pas consulté la Ville lorsqu'ils ont publié une préqualification et une demande de proposition concernant le projet. Dans la Ville de niagara Falls, n'a pas eu de communication avec la Société des loteries et a été informé juste avant le rapport. Et pour eux, ce projet concerne uniquement les revenus. Cela ne va pas créer de l'emploi, les retenir ou encourager les services et les investissements et comme centre de développement qui est contraire à l'objectif de la Ville. Le gouvernement devrait s'assurer que l'objectif de la Ville soit au centre de la décision et devrait être traité comme un partenaire clé dans ce processus. Merci. Député d'Hamilton Mountain, je prends la parole aujourd'hui. Pour, au nom de Jonathan Messati, un jeune qui a une finalement une forme rare de cancer cérébral. Et il le récit finalement au Mexique. Aujourd'hui, l'assurance maladie refuse de couvrir les coûts du traitement. Justin et sa famille ont besoin d'aide de la part du gouvernement. Tel que demandé le ministre à une demande de paiement, signé par euh, le médecin de Justin il demande au ministre de la Santé et des Soins de longue durée d'aider. Il y a deux jours, j'ai présenté une pétition à l'Assemblée législative signée par 2000 personnes. Aujourd'hui, je vais présenter une, une autre pétition de 1400 noms. Les signatures ont été recueillies en quelques jours et reflètent la préoccupation de la collectivité. Ce soir, il y a une collecte de fonds à l'École Saint-Thomas, à 10h45, qui commence à, 7h, à 19h. Nous souhaitons la bienvenue à tous pour accepter, finalement, le divertissement et les aliments. Voilà ce que la collectivité fait et le gouvernement doit maintenant intervenir une fois de plus. Je demande au ministre de la Santé et des soins de longue durée de, trouver, de, de couvrir le transport de Justin Messadi à des fins de compassion. Député de um, Beaches, hier, us, 12 jours avant Noël, et les députés veulent se rendre chez eux. Et on espère d'avoir finalement l'œil de la presse et que les promesses soient là, avec que les réceptions ont été faites. Mais personne ne s'est opposé. La première ministre a répondu aux questions avec soin pour s'assurer que l'énergie verte sera partout que Patrick Brown sera au lit avec finalement le résultat des élections partielles qui danse dans sa tête. Il va dire, revient à l'ordre, mais juste simplement deux fois, Jack Meade et Joe Dixon, Del Duca connaît très bien la chose. Et finalement, Santa, finalement, qui est pris dans des dates et au moment où la chambre va se lever, et finalement, nous avons davantage de loyauté. Lorsque la Chambre se lève, je vais souhaiter la bienvenue et que finalement, les conservateurs ne feront plus d'obstacles. Et je souhaite à tous et chacun de joyeuses fêtes, bonne année et, et bon retour à la maison en 2017. Merci. député Whitby-Oshawa, je prends la parole concernant la création d'emplois en Ontario. L'AVG a confirmé, c'est-à-dire de créer des emplois en Ontario. Le gouvernement dépense un milliard de dollars à un programme de développement des compétences, mais, les, mais les, il n'y a aucun emploi. Les conclusions de la l'AVG sont troublantes. Le ministre, c'est-à-dire le développement des compétences ne ne recueillent pas l'information régionale sur la main d'œuvre et seulement 38 des jeunes trouvent un emploi permanent par le service et la moitié de ces jeunes qui ont commencé un programme infantile peuvent compléter le programme. Encore plus inquiétant, lorsque les nouvelles d'emploi en Ontario sont au-delà de la moyenne nationale, le gouvernement est davantage intéressé à faire la une des journaux alors que les jeunes ne sont pas préparés à la main-d'oeuvre. Nous demandons euh, à combler l'écart entre les compétences et de prendre des mesures pour, pour… Finalement, on a des jeunes qui sont préparés pour les emplois du passé. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour saluer l'engagement communautaire dans Ottawa-Vanier. J'ai eu l'occasion, vendredi dernier, de participer au onzième petit-déjeuner Flocon de neige à Vanier. Le petit-déjeuner Flocon de neige est une activité communautaire annuelle qui est une vraie tradition au Centre Pauline, -Vanier, au Centre Pauline Charon à vanier Encore une fois, l'événement a surpassé son objectif de financement, et a amassé plus de 60 000 et je veux ici souligner à l'aube de la période des fêtes comment il est important de s'engager au niveau communautaire. Je veux féliciter évidemment tous les organisateurs de cet événement, les bénévoles, les cuisiniers, les commanditaires qui ont été responsables de cette organisation, entre autres l'infatigable Baratium, qui est l'organisateur en, che en chef de l'événement et vraiment un leader dans notre communauté. Et ainsi que toute l'équipe du Centre des services communautaires Vanier, ces centres de services sont importants pour nos communautés actives et engagées. Je vais remercier... Tout et chacun pour leur engagement dans le centre de services communautaires vanier. Ça a été un événement euh, spectaculaire où on a vu tout et chacun de toutes les collectivités qui se sont réunies pour célébrer la vitalité et la participation de cette collectivité. Merci aux organisateurs accueillants, généreux, fiers et pleins d'avenir que j'ai l'honneur de représenter. Merci beaucoup. We're back. député de Haldeman, Norfolk, il y a eu une levée de drapeau il y a un an, et puis finalement, il y aura une entreprise métallurgique à à hamilton Il emploie plus de 2 000 personnes sous le président de Michael Mackey, un secteur intégré et qui crée de l'emploi dans la région, et c'est l'une des meilleures usines dans le monde, et c'est relié, c'est-à-dire au, au logo de 1919, c'est-à-dire de reformer, et le pogo est, est, qui, est des, qui représente également des événements de la Seconde Guerre mondiale et nous sommes fiers de cet établissement. Demandé en 1950, les métallurgistes employaient 100 personnes syndiquées métallurgistes en 1982 et, et sous la présidence de M. Faberson. Et quand il construisait divers équipements en tôle et c'était sur une superficie de 6500 acres sur le lac Irvier, sur la voie navigable du Saint-Laurent. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration.